À la bonne droite. que Dès qu'on rentre dans un lieu fermé, le port du masque est obligatoire. Euh, deuxième aspect, pour la restauration, les mesures de distanciation sociale ont été respectées avec les tables en général de deux, voire quatre personnes distantes chacune d'un mètre à minima. Euh, les sens de circulation fléchés au sol euh, avec une entrée et une sortie et, euh, pour éviter que les gens ne se croisent. Gel hydroalcoolique euh, à l'entrée de chaque, euh, chaque lieu de vie. Ils étaient dès le départ très contents de voir que toutes ces mesures avaient été mises en place. Bonjour! Euh, euh, Complet ou euh, céréales? Au euh, céréales. Euh, céréales. Euh, céréales. Autre chose. Oui. Quatre. Excusez-moi, j'avais pas entendu. Merci. Voilà pour vous, madame. Bonjour, madame. Aucun regret d'être venu, pour que... tout. Est... Hélas, que ça se termine. <rire> <rire> En arrivant le jour même à l'accueil, on nous donne déjà du gel hydroalcoolique avec eu un beau des sac masques. Avec un grand nombre de masques. Voilà, donc déjà on savait que les mesures étaient prises. Ouais, tout le monde, voilà. le personnel le respecte scrupuleusement. Voilà. Les chambres sont individuelles, les, les, les repas sont pris vraiment à distance très éloignée les uns des autres, donc il y a du gel partout donc on n'avait pas de soucis par rapport à cela. On ben, ne veux pas hésiter C'est beaucoup moins risqué de venir ici que d'aller faire ses courses dans un supermarché finalement puisqu'il y a de l'espace, on, on est en porte plein air, les est masques, on, on est en plein air, tout le monde respecte les règles donc il n'y a pas de promiscuité. On a accepté à venir malgré le Covid, etc., parce qu'on nous a assuré que les conditions optimales au niveau de la sécurité seraient respectées donc on a accepté on constate effectivement que sur place euh, tout est fait en fonction de, euh, du respect des normes etc donc les conditions sont optimales ah. J'ai tout apprécié moi, j'ai tout apprécié, j'ai trouvé que le centre était magnifique, que le personnel était alors admirable, je n'ai rien, rien à dire, de mal, tout est bien, franchement. Plateau de fruits de mer Ah oui, y a, y a les plateaux de fruits de mer, oh, oh. hier soir, oh là là, il là, n'y là. a pas eu beaucoup de bruit dans la salle à manger, vous savez D'habitude, on parle, on parle, on parle, mais là, on ne parle pas. Nous sommes très Concentré. concentrés sur le plateau. <rire> Donc, il faut profiter, il faut partir en vacances si c'est prévu, et puis c'est tout. Et voilà, moi, je n'ai pas de, de conseils autres à donner. Voilà.